Coucou tout le monde Marvel Snapiens, j'espère que vous avez bien suivi Vous allez voir l'incroyable, le magnifique deck Mister Négatif, un deck que je tryhard depuis énormément énormément de temps, depuis que j'ai la carte Mister Négative, donc ça fait plus d'un mois. Euh, voilà, je suis parti d'une base, on va dire, un peu budget, avec juste Mister Négatif et j'ai essayé de construire des choses autour, et petit à petit, en avançant, alors j'ai pas encore le, tout le pool 3, et je n'ai qu'une seule carte du pool euh, 4-5, mais voilà. Enfin non, c'est faux, parce que j'ai un pool 4 qui est à tout moi. Bref. Aussi, j'ai basté à euh, Voilà, Bref, en progressant comme ça euh, dans mon euh, Niveau de collection, euh, j'ai pu Améliorer ce deck, à chaque fois euh, Chaque jour j'essaye de tester de nouvelles versions Et là je suis arrivé à une version, alors j'imagine Qu'on peut encore l'améliorer parce que justement je n'ai pas Toutes les cartes du jeu, mais je suis arrivé à une version Qui est hyper intéressante, avec un bon win rate, Un bon average cube, euh, compliqué euh, Stable aussi, parce que ce qui Me manquait c'était la stabilité, on sait Que, et d'ailleurs je suis pas D'accord avec certains même top joueurs euh, sur euh, Snap qui disent par exemple sur Twitter que ce deck là finalement il est beaucoup trop RNG et que euh, bah, il est pas viable en ladder parce que justement trop RNG et que cette carte là au début elle était pour 4 elle était 3 de puissance et maintenant elle est moins 1 et que c'est pas normal machin ça a détruit le deck etc euh, je trouve que la version que là je vais vous proposer dans cette vidéo pour le coup, euh, elle est stable. Alors, elle n'est pas parfaitement stable. Ça reste, un deck, ça reste un deck combo et quand on dit, par exemple, on a 75% de chance, j'en parlais dans la vidéo précédente, de piocher nos cartes dans ce jeu, euh, ça, c'est en considérant qu'on les pioche au T6 et avant. Sauf que Mister Négatif, si on le pioche au T5, ça ne fait rien. Si on le pioche au T6, ça ne fait rien. Donc, l'idée du deck, c'est de pouvoir gagner, alors avec Mister Négatif et quand on a mystère négatif, vraiment, parce que l'idée, c'est pas non plus de rajouter, bon, là, je vais un petit peu loin, mais de rajouter trop de tempo en se disant bah si j'ai pas négative j'ai un deck tempo, si j'ai négative j'ai un deck combo parce que parfois on va avoir négative et en diluant trop notre combo dans de la tempo, bah finalement on fragilise la combo et on n'a même pas tant de puissance que ça. Donc voilà j'ai vraiment essayé de, de réaliser, vraiment ça m'a pris énormément d'heures et de journées à, vous, à travailler ce deck là mais je suis arrivé à une version très intéressante où l'équilibre est très, très très très très bon évidemment avec une grosse, grosse avance quand même dans l'équilibre. Beaucoup plus de combos que de, de tempo. Bref. Alors, mission négative, que fait-il déjà euh, Il échange la puissance et le coût de toutes les cartes de votre deck. Donc, en fait, quand vous le jouez, c'est un, un révélé. Euh, L'Iron Man passe à 0 mana et 5 de puissance. Euh, lui il passe à 0 et 6 de puissance. Lui il passe 1-5, etc. Bishop 1-3, lui euh, 0-3. Euh, voilà. Donc l'idée du deck c'est d'avoir Bast, enfin de faire Bast T1. Euh, ça c'est le côté un peu tempo, mais même qui marche bien avec Mister Négatif. Donc Bast va euh, marcher sur Négatif, sur... Ben, surtout en fait, euh, sauf sur Thor, enfin euh, Jane, Jane Foster, euh, la. la... The Mighty Thor. Euh, sauf sur elle, pour le coup, qui passera à 3, donc qui sera naze. Pareil, euh, Mister Négatif, quand vous avez... Euh, et vous faites Mister Négatif et qu'ensuite, vous piochez Thor, bah, elle coûte 8 et euh, 5 de puissance. Donc ça, c'est naze, mais elle est très intéressante. Vous allez voir pourquoi. Donc bref, vous échangez tout ça. Euh, Bast permet de combiner avec Warlock dès le T2. Donc comme ça, vous faites Bast into Warlock. Et euh, donc lui, vous, vous piochez si vous gagnez le lieu, euh, si vous gagnez en termes de puissance. Donc ça vous permet d'augmenter vos... Probabilité, et c'est ça qu'on qui, qui va, qu va chercher, probabilité d'avoir Mister, le, le Mister Négatif pardon, sur le T4, qu'on peut avoir également sur le T3, donc avec euh, la Psylocke qui gagne... Euh, ça, c'est la dernière carte que j'ai rajoutée au deck, finalement, qui donne plus d'énergie, donc ça permet de vraiment de faire T2 Psylocke into T3 Mister Négatif. Alors, j'ai vu des versions... Alors, j'ai essayé, je ne suis pas fan, mais peut-être que vous, vous avez des versions... Mais après, ça veut dire que c'est un deck un peu différent, mais on peut très bien, dans ce deck... Mettre. Alors, je continue et je, je dis juste qu ce qu'on peut rajouter. Donc, il y a l'Ironers, il y a le Silver Surfer, il y a le Bishop parce que c'est des. Alors, c'est pas des T3 en vrai, même si se peut se jouer T3, mais ça marche bien avec le Bast en termes de sortie. Euh, ça marche évidemment très bien avec euh, Mister Négative. J'ai pas beaucoup de T3, mais Silver, je trouve qu'il est intéressant. Mais pour le coup, voilà, ça va peut-être être le truc à changer. Alors, j'ai eu Mystique récemment. Je pense qu'on peut peut-être mettre même Mystique dans ce deck à la place du Silver euh, parce que ça peut proc sur Iron Man. Euh, sinon la Jubilee qui augmente les probabilités d'avoir un négatif, c'est le but. La White Tiger parce qu'elle coûte 1, elle a 5 de puissance, c'est très très cool. Et euh, elle, elle fait piocher toutes les cartes de coût 0 de votre deck. Donc quand vous faites Mister et que vous avez Jane Foster en main, bah, vous allez piocher euh, votre Iron Man, votre Zola si vous ne l'avez pas. Et justement le Silver, Iron Earth Adam Warlock. Donc c'est assez intéressant, ça met des cartes à 0 qui ont quand même pas mal de puissance. Donc vous pouvez si vous souhaitez enlever Silver. Alors après vous jouez avec vos... les cartes que vous avez. Si vous n'avez pas Jane, c'est quand même jouable. Je vous dis la version vraiment low cost, c'est à dire avec Mister Negative, sans Bast, juste avec en gros sans Bast, sans Jane sans Psylocke, sans Silver et encore Silver c'est pas, ça fait pas vraiment augmenter le winrate un hein, tout petit peu mais c'est très léger mais surtout sans Psylocke Jane et Bast j'avais 50% de winrate avec un super average cube, un petit peu moins de 1 mais ça restait quand même très très cool et là maintenant bah, forcément ça a augmenté donc oui vous pouvez mettre dans ce deck, alors j'ai essayé j'étais pas fan mais en vrai peut-être que Peut-être que vous avez trouvé la liste qui marche avec ça. Euh, Magic. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Mister Négatif qui jouent Magic. voilà. Donc moi, je décide de... Je préfère Warlock, par exemple. Mais parce que j'ai Bast. Peut-être que si j'ai pas... En fait, si j'ai pas Bast, je mets pas Warlock. Et dans ce cas-là, je joue un truc un peu plus lourd. Et dans ce cas-là, je peux me permettre peut-être de jouer Magic. Vous voyez, parce qu'on gagne un tour avec Magic. Donc on gagne finalement une draw sous Mister Negative. Bref, on part in-game. Là, j'ai fait une, peu... une longue présentation, mais... Euh... Bon, c'est important de comprendre le, le deck et c'est aussi pour ça que c'est important de regarder euh, bah, les vidéos dans son entièreté, que ce soit sur Orson ou sur Marvel Snap, pour vraiment comprendre comment fonctionne le deck. Euh, J'allais dire les Mulligan, non, il n'y a pas de Mulligan. Euh, quand snapper aussi, si on décide de ne pas snapper T1. Euh, intéressant. Bon, on a la Jane. Est-ce qu'on fait Bast T1 Je crois qu'on va Bast là. En fait... Non, je vais passer. En fait, je peux basse T1, mais ça marche que si on a... Parce que même la Psylocke, je vais pas la jouer T2. Il n'y a que si je top deck Adam Warlock. Mais la probabilité n'est pas dingue. Donc je pense que je vais plutôt... Ok, je vais plutôt le faire maintenant. Euh, donc on va le faire là, on s'en fout. Je vais plutôt la faire là, comme ça je proc sur la Zola, accessoirement, je proc sur une carte de plus. Je vais pas snapper parce que j'ai pas mon mister négatif. Euh, Bishop euh, qui... Donc on va sûrement faire un truc avec Iron Man Zola peut-être. Peut-être le Bishop ici va quand même pas mal, il va prendre pas mal de puissance. Je sais pas si ce sera celle avec... Ok, ça me va, ça me va. S'il essaye de me contrer à gauche. Ouais, on a pas de follow-up. Euh... C'est la mer noire. C'est la mer noire. Je pense que cette game là, elle est sûrement perdue. Après, on a White Tiger Zola qui marche bien quand même, ça met quelques créatures. Euh, T'arrives un peu tard. T'arrives beaucoup, beaucoup trop tard. Un tour trop tard en fait, sinon c'était win. Quand il arrive, on gagne hein, pratiquement tout le temps. Il arrive très, très souvent. Et parfois, on gagne sans qu'il soit là. Et ça, c'est cool aussi. Ouais, on va juste faire le White Tiger et on fera sûrement euh, Zola sur Tiger, on verra. Pour le moment, on n'est pas trop en retard. Hein. En vrai, on a de l'avance à gauche. Euh, bon Iron Man il est moins 1 donc il est pas fou. Donc voilà dans ce deck là il y a deux types de game, une, une, un type à 4 enfin euh, on va dire 80% des games vous allez avoir votre Mister Négatif et vous jouez avec Mister Négatif. Et je dirais qu'il y a 20% des games où vous allez jouer euh, en mode euh, en mode un peu tempo mais parfois justement le côté Zola Iron Man ça peut surprendre. Donc il y a quand même des, des, des, des jolies choses à faire. Donc là, on va faire ça là-dessus. Là, je prends, je, en fait, j'accepte de prendre le... Je ne vais pas snap, je joue 1 pour 2. Donc vous voyez, sachant que mon gameplay, il est quand même assez agressif en termes de snap, vous me connaissez. Euh, donc je vais souvent jouer du 4, souvent jouer du 8. Donc ça rend le 1 et le 2 presque indolore, euh, j'allais dire. Vraiment, y a, y a pas de, ça n'a pas d'impact, vous voyez, sur mon average cube, de perdre 1, de perdre 1 ou de perdre 2. Vous voyez Donc c'est pareil, vu que je vais jouer beaucoup en 4-8. Alors, voilà, c'est aussi ça qui est intéressant théoriquement, c'est que les, les joueurs qui jouent que en 1-2, qui snap pratiquement jamais, pour le coup, eux, il faut qu'ils soient plus précis sur l'abandon 1-2. Moi, ma précision, elle est sur du 2-8. Donc souvent je vais snapper l'adversaire ne va pas le faire et à la fin on est sur 2 pour 8. Donc là il faut vraiment en 30 secondes, dans les 30 dernières secondes, ah là j'ai oublié de cliquer, excusez-moi, vraiment analyser tous les situations possibles. On gagne. Non on a perdu. Non on a perdu. En fait, il n'a pas tant de points que ça. Je pense qu'avec un Iron Man à 3, ça aurait été peut-être OK. Mais vous voyez, là, c'est pareil. Juste pour voir. En fait, on... bah, en vrai, on avait sûrement perdu. Parce qu'on était bloqué sur le... Peut-être... Ouais, mais Iron Man, était moins 1. Ouais, ah, c'était... C'était pas évident. Peut-être qu'il fallait... Non, je pense que c'est OK. Le bas, il faut quand même le jouer. Parce que l'idée, c'est qu'on va quand même souvent avoir mission négative T4. Est-ce qu'on attend un tour Je pense qu'on va attendre un tour. On peut se permettre. Parfois, on a des sorties qui sont... Voilà. Des choses comme ça. Non, je pense qu'on va juste Bast. Je pense qu'on va juste Bast ici. Il toujours une place où il n'y a rien. Justement pour Zola avec Tiger ou Zola avec Iron Man. On va juste Iron... Euh Iron Earth ici. Ouais, ouais. J'allais dire sinon je fais Psylock into White Tiger Ouais c'est bien là de prendre l'info Juste un peu chiant par rapport à notre White Tiger Zola Mais c'est le même non C'est bizarre Ok bah, c'est pas évident Je fais quoi surfer Bon ça fait des points hein. Je fais des points au mid Warpass. En vrai, il y a C'est dur à dire parce que à gauche, il a tellement all-in. Vous voyez, il a tellement mis de points à gauche que. Je fais juste la tor. Je crois que je vais juste faire la tor et je vais voir ce qui se passe. Hop goblin. Hop goblin ça nous fait perdre. Mais vous voyez, typiquement, si on jouait au centre, là, ben là on va partir, tout simplement. Je réflexionne, hein, mais... Bon, ça fait deux games. C'est rare, hein. honnêtement. Euh, deux games d'affilée, je sais même pas si ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir mission négative. Mais bon, ça existe. Hein. Les probas euh, sont faites pour exister. Des petites missions. Hop là, bim, bim, bim. Donc bon, vous voyez, c'est des, des setups qui sont un peu chauds. Mais l'avantage, alors c'est un deck, on va vraiment beaucoup plus, mais même si le win rate reste haut, on est à plus de 60% avec cette version-là. Hein. Euh... Ok. Si jamais on arrive à piocher une carte avec le Warlock sur l'île de Muir, mais je pense pas, on verra. On... Je pense qu'on peut snap. Mais oui, on va vraiment parler en termes d'average cube. Mais justement, avec cette stratégie du 1-2. Vous voyez, 1-2, et ensuite, dès qu'on gagne, on gagne 8 ou 4. Donc ça, c'est très très important. On peut essayer de le compter. Hein. Enfin plus ou moins. Euh, ouais je vais je vais quand même aller à gauche ici. Juste pour quand même profiter un peu de l'île. Ok. On va Bishop. Euh, ensuite on va Jubilee. Ou Mister Negative. Ouais Jubilee sur Nidalevire c'est pas mal Ouais ça va être euh, bah, faut, bah, De toute façon il faut négatif quoi Mais vraiment en fait Alors quand je dis on gagne à la tempo Bon c'est quand on a des belles sorties Avec Bast etc mais c'est souvent Avec des lieux par exemple des lieux Où on n'y a pas accès bah, le, le Zola va faire gagner Donc vraiment quand, quand vous n'avez pas mis sur négatif, vous pouvez gagner avec certains lieux Quand c'est des lieux un peu neutres comme ça Ça fait rarement gagner quoi Vous voyez à fois après on a euh, iron man zola au centre ah ouais le problème c'est qu'on va perdre le centre parce qu'on aura 0 1 un peu con même si on vrai on va quand même souvent perdre le centre on a bast je crois que dans iron man ouais, c'est pas mal en vrai c'est pas mal du tout je reviens qu'à avoir mon mister au moins in game voilà bon là on va ah non on, est, on était 5 on était 5 euh... Ah, c'est relou hein. Relou relou. Je hein. le fais ici. Aéro, ah, ça change rien. Je suis Ouais, je pense que je vais. Je vais Zola au centre. Vous voyez, c'est pareil, un pour deux. Je pense que je vais Zola au centre. C'est pas mal quand même. Là c'est un spot où cet Iron Man a 3. Il peut vraiment nous faire win. Surtout avec l'île de Muir, mais même à droite, avec la puissance plus 5, on est quand même vraiment, vraiment gros. Donc, euh... En fait, il ne faut pas en gagner beaucoup des 1 pour 2. Bon, en fait, c'est assez précise que dans le gameplay, dans la construction, mais ça, c'est déjà fait, mais... mais vraiment dans le snap, justement. Parfois, il y a des... vraiment des situations où je vais, bah, comme je vous dis, hein, quand j'ai Bast Warlock, je vais snap tout de suite. Comme ça, je, je me dis, l'adversaire... Parce que si on snap au moment où on fait Mister Négative, euh, l'adversaire, euh, bah, il va partir, quoi. il le sait. Normalement, il est censé partir. Donc si vous faites Bast Warlock, moi je me dis que la probabilité est tellement grosse. Et puis ma sortie est quand même vraiment cool, je vais beaucoup piocher. Donc j'aurai quand même des, des, une sortie assez, assez bonne. Dans ce cas-là, je peux snap. Magneto. On a gagné, je pense. Ouais on a win. Iron Man. Voilà on prend le plus 1 et nous on est sous Iron Man, donc on gagne ici et on gagne à droite. Donc vous voyez, on a pour le moment on a perdu On va quand même attendre mais ouais <rire> euh, Pour le moment on a perdu 4 pour gagner 2 Encore une fois Là j'avais quand même de grandes chances de gagner les games d'avant ah non, remarque il y a une game où j'ai concede Non la game d'avant j'ai concede Je crois donc en fait on a perdu 3, on a gagné 2, sachant que la première game je peux concede, j'ai fait un peu le foufou, c'était un spot qui était qui était mort. Donc euh, là dans l'absolu, si je suis vraiment parfait sur mes snaps, je peux faire moins 2 plus 2, alors que j'ai même pas eu négative, vous voyez. Euh, je pense qu'on va basse maintenant, ou alors on attend un tour. Bah, en vrai on a un mana de plus chaque tour, euh, donc je pense qu'on peut se permettre d'attendre pour le coup. On est un deck combo, hein, à partir du moment où on met en place notre combo on a gagné un. Bon ça fait 3 games non Où on a pas eu négatif, c'est assez fou. On va l'avoir hein. Bon ça c'est plus une bonne chose pour nous. Et juste bast, passe. Prochain tour je vais de Jubilee. Ok, oh c'est dangereux ça parce que ça peut aller à gauche. Hein. Sur le superflu hein. Ah il s'en sort bien. Il s'en sort bien parce qu'il fait n'importe quoi. Super, donc là on va snap euh... Et on va aller là Ok, donc là normalement on devrait gagner Alors on peut perdre parfois en faisant Mr négative et heureusement sinon ce serait vraiment stupide Surtout que ça, ça c'est pas mal Il fait moon girl, donc ça veut dire qu'il a peut-être euh, des dinos, des Shulk. Ça c'est un deck qui est très fort en ce moment La white tiger a 1 un... On peut jubilee maintenant On joue avec Zola. Zola on va sûrement l'avoir. Est-ce que je la joue maintenant Non je fais juste Jubilee ici. Nova. Nova. Killmonger. Ok. Ouais ça peut être compliqué. Hein, parce que là il a Death Deathshulk. Euh, il va faire beaucoup de points à la fin. Surtout avec le labo de Shuri. Euh, là sa, sa game elle est très belle. Hein. Iron Man, c'est strong. Ah, dommage, je pourrais pas Zola sur mon Iron Man. Par contre, j'ai sûrement quand même gagné à droite juste avec cet Iron Man. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Le petit Warlock qui va bien. Ouais, il est parti. Il est parti parce que Mister Négative. Et puis euh, voilà. Même si pourtant, lui, je pense que là, il est sur une belle sortie. Il arrive à... Il y a, il a un tour supplémentaire qui est plutôt bien pour lui. Hein. Il joue un deck avec Wave, Moon Girl, Death, je pense... Peut-être She-Hulk plus... Euh, ouais, Hulk Death qui se joue pour pas cher. Euh, en termes de snap, je l'ai pas dit, mais c'est évident. Si vous avez Mister Négative en main, vous faites un snap. Forcément. La sortie parfaite, c'est T1, Bast, T2, t T3, Mister Négative. Ça, enfin, c'est win instant. Là, par exemple, si on a Bast, on snap. Si on n'a pas Bast, on ne snap pas. Si on a Mister Négative, on snap. Tour 1, tour 2, tour 3, tour 4. Non c'est trop tard enfin, C'est jamais vraiment trop tard mais c'est trop tard quand même Et donc, hop. Oh, snap. A utilisé le snap. Ok ok Très bien Très bien très bien Le problème c'est qu'on a Iron Man en main, Mais c'est aussi pour ça qu'il faut jouer beaucoup de, de créatures qui, qui ont zéro de puissance Parce qu'on peut pas se dire juste Zola Iron Man quoi. Ça marche pas donc euh, c'est pour ça que j'ai hésité avec, euh... bon il y a Cerebro mais ce serait pas fou, mais Mystique Mystique qui proc avec Iron Man. Je pense que c'est censé, j'aime bien le côté Silver Surfer parce qu'il proc sur deux créatures dans mon deck. Euh, ah pardon, désolé, désolé. Multiman, oh pas mal Multiman. Ah, on a sûrement perdu. On a perdu, hein. la partie se termine 4. Dommage. <rire> là, c'est pas de peau. Là, c'est pas de peau. En plus, on avait le Tiger en main, donc ça veut dire qu'on aurait. Toutes nos cartes à L0, elles sont encore dans le deck. En plus, on a Jubilee qui est pas mal post-mister post négatif parce que souvent, on a vraiment le, le fameux tour, le fameux gros tour, on veut le faire T6. Genre, vu qu'on a pas mal de trucs à 0 ou à 1, on peut souvent faire. Ouais, je pense qu'on on on a fini là. Je vois pas trop comment je peux. Ouais, dommage hein. Frustrant, frustrant. On peut pas détruire ça. Donc on va juste partir. Bon pas encore, mais. En fait, pas encore, c'est pas forcément.. En fait le pas encore c'est exactement le même bouton sauf que c'est plus lent. Donc là on est obligé d'attendre, mais bon l'adversaire normalement il est censé jouer. Et c'est vrai que s'il prend la corde, en, on va dire en termes de ladder. Bon il n'y a que ce lieu qui nous fait perdre dans cette situation. Cette game-là, par exemple, si vous travaillez votre match-up à la main, enfin, vo vo vo votre win... Oh, je sais, ça n'a pas de sens de faire ça, parce qu'il y a un tracker, mais si vous, vous calculez votre win-rate à la main, je sais que ça se fait pas, mais moi, je serais pour de les enlever, ces games-là. Genre, dès qu'il y a des games sur ce lieu-là, vous voyez, vous, allez, vous les enlevez. Euh, Est-ce qu'on baste maintenant hop pas hop pas c'est pas si fou Bast là, vu qu'il y a eu ça. Ok. Voilà, snap. Est-ce qu'on veut détruire notre petit lock Pas forcément. Par contre on voudra détruire notre mister. Ok. Euh, donc tant pis. Tant pis pour le Bast. Bon, je peux quand même le faire autour d'après. Donc si on fait sur Camartage, ça inverse puis ça re Donc c'est con. Donc oui, vous pouvez. Bon, vous allez me dire, Ouais, mais ça veut dire que ça calc tu calcules pas vraiment le win rate. Mais en vrai, il y a juste ce lieu-là. Enfin voilà. Moi, je suis pas contre, franchement, enlever les games euh, sur un lieu, un, un lieu précis. Bon, c'est bizarre en vrai, mais. Euh, alors. On va juste bishop à gauche. Et passer. Bah on passe parce qu'on a Jane au prochain tour. Et j'ai pas envie que ma Jane aille 3. Donc en fait, je suis pas gagnant en faisant Bast. Dans cette situation. On a Zola. Zola c'est gros hein, parce que ça, a... ça, ça met des 10 partout. Après, il nous reste un Iron Man qu'on va piocher. Donc peut-être qu'il faudra... Ah ouais, mais remarque, on a... On a... les effets se déclenchent deux fois. Donc est-ce qu'on ferait pas Jane Et euh... Sur... Silver Surfer ici. Le truc, c'est qu'on peut prendre Cosmo. Si on prend un Cosmo, mais je pense pas qu'il y ait Cosmo, il joue Nova. C'est bizarre. Mais si on prend Cosmo, on est un peu rect à droite. Hein. Après, je peux faire ça. Hein. Je peux le faire maintenant, hein. genre j'ai instant win. Hein. Mais après, je peux attendre en mode surprise. En fait, il y a deux écoles ici. Soit je sais que j'ai gagné, mais soit j'attends, il snap aussi. Bah écoutez, je vais jouer les 4. Donc ça veut dire que je fais. Ah mais c'est lui qui a l'initiative. Je pense que je vais juste faire ça. J'ai peur qu'il fasse un cosmo, non sera. C'est vrai que j'aurais pu mettre plein de silver. Mais je pense que je vais mettre plein d'Iron Man, c'est bien aussi. Ok. Très bien. Donc là vous voyez on a pioché des trucs de, de fou quoi. De margoulin. Ok. Donc là, on récupère l'initiative. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'on joue avant lui pour éviter de se faire cosmo, vous voyez. Ouais voilà. J'ai eu peur. je me dis il y a un bug ou quoi euh, Donc là, en gros, on va Iron Man. On va... Euh, Zola. Zola, elle va détruire la Jane et l'Iron Man, qui va mettre Jane et Iron Man. On va... Euh, il reste quoi dans le deck Zéro carte. Bon, en vrai, on va faire Iron Earth qui booste tout. Ou alors, on fait White Tiger. Et on met deux ici. Et Iron Earth ici. Normalement c'est bon. J'ai deux Créa là. Deux Créa là. Ah non De là, de là. Deux 7-7. De là, de là. L'Iron euh, bah, euh, Earth il est meilleur qu'une 7-7. Donc autant le jouer. Mais dans ce cas-là.. L'ordering, c'est ça, into, ensuite ça, pour avoir qu'une seule 7-7. Dans ce cas-là, autant faire double ironers et une... Non, c'est ça. Ah non, non, non, c'est... Merde. Ça. Ça. Ok, donc là, je prends prendre 8. Je vais l'écraser l'adversaire, logiquement Je passe pour un con si je l'écrase pas non Ah je l'écrase c'est sûr Deck vide, on s'en fout Et la 7-7 elle va à droite Et l'Ironer se déclenche deux fois, de toute façon on, on cherche pas à gagner à droite, on cherche à gagner à gauche et au centre Bon. Ah, en vrai on est quand même devant à droite hein. Je pense qu'il a il, il a considéré qu'il allait gagner parce qu'il a Silver Surfer qui proc deux fois sur Camartage Ah non il joue Miracle Trop bizarre Bon, Il a une belle sortie en, en soi Et voyez on prend 8, il suffit de prendre une fois 8 Là pour le moment on a fait Bon on va considérer le moins 4 C'est pas totalement de la mauvaise foi hein, de vous dire Le lieu qui euh, fait euh, le quatrième tour euh, Ça finit au quatrième tour en fait, dans votre Average Cube, alors ça fait partie du jeu, hein, de ce genre de lieu. Mais c'est clair que... Ouais, non, en vrai, je suis pas totalement de mauvaise foi, on est censé le calculer, mais bon. Après, c'est bien d'être de mauvaise foi un petit peu de temps en temps aussi, ça nous protège. Pff, je veux dire. De la, de la violence de la RNG. Mais... Là, vous on a pris un plus 8. Donc, si, on met... si derrière, on, a... on prend pas de moins 8, mais on n'est pas censé prendre des moins 8, c'est plus... Parce qu'on a tellement un deck qui est fou que l'adversaire, il va plus souvent se faire avoir que nous. Enfin, à moins qu'il joue leader. Mais encore, leader, nous, on joue des synergies. Donc, même leader, ça ne le fait pas forcément gagner. Mais il bon, faut faire gaffe quand même. Okay. Donc, j'aime vraiment bien cette stratégie de, de deck un peu, j'allais dire, high variance. Pas totalement, parce qu'en vrai, c'est pas si RNG que ça. Mais c'est quand même plus RNG qu'un deck classique. Et justement, à partir du moment où c'est... Euh, on va le faire le prochain tour. À partir du moment où c'est plus RNG qu'un deck classique, le côté je snap que quand j'ai ma combo c'est et je joue sinon que du 1 Un pour... Un ou 2 quoi. Donc on va faire Psylocke ici. On va euh... ouais. Je crois qu'on va Rock et Psylocke. Ok, on va sûrement faire White Tiger, Zola. White Tiger au prochain tour. Ça fait rien. C'est mieux White Tiger, je pense. Moon Girl. Genre, bon, il y a des dinos, hein. Il y a sûrement des dinos. Jane. Bon, en vrai, on a perdu. Hein. <rire> en vrai, on a sûrement perdu. Et c'est pareil, c'est 1 pour 2. Mais par exemple, on peut concede maintenant, hein, en soi. Ça dépend. Aero. Bah, en vrai, Aero, c'est pas si strong. Hein. Ça veut dire qu'il a pas d'ino. Franchement, euh... là, on joue deux. Mais franchement, je sais pas, j'ai pas peur en vrai. Je crois que je vais faire White A Zola. Enfin, on met un à droite, à gauche qui met une 7-7. Et un à droite qui met une 7-7 au centre. Je crois que je vais Zola. Leader. Zola sur la 4-4. Et nous on fait Zola sur Tiger. Par contre, on va gagner au centre. Normal, ouais. On gagne au centre et on gagne à gauche, je crois, non Peut-être Ouais, non, je crois qu'on va quand même perdre, mais vraiment pas loin. Hein. Ouais. Ouais, pas loin, pas loin. C'est le... Ouais. En fait, ce qui peut se jouer, c'est un boost, par exemple, d'une bast sur une de nos créas. Mais vous voyez, on a perdu deux et franchement, à la fin, on a vraiment une possibilité. Peut-être qu'avec un lieu un peu plus favorable, ce genre de choses. Ouais, le leader hein, qui nous contre, mais... C'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est que même quand on fait rien... Ok. Euh, j'ai Psylocke Jubilee. Donc j'ai une grosse probabilité d'avoir Mister Négative. Avec deux draws supplémentaires. Euh, ça, c'est pas forcément une bonne chose. Le Pegasus maintenant. Pas du tout une bonne nouvelle. C'est quoi Iron Man Psylocke? Iron Man ici, Psylocke là. On va sûrement finir par euh, sur l'Iron Man, on fera euh, euh Zola. Prochain tour, on fait Jubilee ou Mister Negative. Je suis Iron Man. Wave. Wave, ouais, veut... en fait, il voulait bloquer mon board, sauf que je suis en psy-lock. Donc je peux quand même jouer, ce qui n'est pas son cas. Vous voyez, lui, il est totalement bloqué avec sa Wave. Parce qu'on a que 3 mana, nous. Moi, ouais, je suis sous psy-lock. Donc en vrai, je vais quand même faire ma Jubilee. Ah, le problème, c'est que j'ai rien à faire au tour prochain. Je crois que je vais White Tiger en vrai. Je vais essayer de jouer tempo. Je crois que je vais White ici. Ouais. Vous voyez là, on est en... je pense que je peux même snap parce que je suis fort en tempo et ça, ça peut le faire peur. Après, j'aurais peut-être pu attendre le Xavier. Non, Bishop, c'est bon. Bah, ce, ce sera pas très gros. Ce sera pas forcément plus gros qu'une armor. Ok. On va... Euh... Jubilee ici, je pense. Fast. Je crois que sur... Euh... Ok. La chose. Silver On oh va bah juste Bishop je crois Ok Je pense qu'on gagnera à gauche parce qu'on a Iron Man On fera White Tiger Silver Je pense qu'à droite on gagne On a beaucoup d'avance Et au mid on s'en moque Ah il snap, snap. mais c'est chelou Je crois que je ferai ça Je fais ça et je fais Silver à droite Silver à gauche C'est pareil en vrai Ça dépend. Doctor Doom. Non, c'est gagné, je pense. Ouais, c'est win. On boost l'Iron Earth. Et on est sous Iron Man. Bah, vous voyez, on a pris 8. Hein. Ça, c'est con, mais ça, ça compte. Hein. Ça, elle compte. Hein. On a fait 8 ici. Là, c'est important. Vous voyez, sans le Mister négatif, on fait 8. Bon, par contre, on a vraiment pas de pot, là. Honnêtement, euh, on a fait 6 ou 7 games. J'ai eu qu'une fois ou deux fois de négative Non, une fois et on a... euh, deux fois, mais une fois, on a perdu avec le lieu. Snapé, je vais je l'ai en main. J'ai sûrement gagné. Et en plus, on a le petit Bast. On va jouer T2 parce qu'on pourra avoir War Warlock. On n'a pas... pas envie de mettre les Vibranium dans le deck. Euh... Donc oui, et je reviens sur mon... la mauvaise foi. Mais c'est vrai que... C'est aussi pour ça que c'est important de compter le tracker pas à la main. De bah, toute façon personne compte à la main mais admettons. Attendez on peut perdre là vu qu'il nous a... Hmm. Oh intéressant on peut la perdre là pour le coup sur cette Iceman euh, négative. Mais oui c'est pour ça aussi que le tracker, le logiciel tracker, enfin euh, euh, moi j'utilise euh, Snapfan mais je sais qu'il y a Snapzone aussi qui en a développé un. Ça évite d'être de mauvaise foi quoi et de calculer que ce qu'on veut calculer. Je dire... Ouais, je vais quand même faire ça je pense, parce qu'en vrai je vais pas pouvoir négative, je vais faire une game sans négative, sûrement avec Iron Man Zola, et en fait ici on va gagner, et après faudra gagner sur ça on va échanger de côté, ouais non c'est un peu relou là cette situation, Et la Storm, ok, un peu chiant Storm on a vraiment rien à faire là. Après, franchement, quand on gagne 8 sur une game comme ça précédemment, vous voyez, l'average cube il est monstrueux. Bon, on va juste faire ça. L'average cube il est monstrueux. Bon, après on a White Tiger qui est intéressante. La question c'est. Ah ouais, zut. Hein. Euh, Est-ce qu'on fait Iron Man et on mange Iron Man Si on mange White Tiger, White Tiger ça peut faire 7 à droite, ça fera 11 et lui il aura 10. Est-ce que Iron Man est meilleur que White Tiger Je pense que White Tiger est plus intéressante. Par contre, on pourra manger Bishop et ça, c'est moche. Donc c'est un peu... Je sais pas quoi. C'est une chance sur deux. La question, c'est est-ce qu'on le prend Je pense qu'on peut le prendre. Oh, ça, c'est déjà très intéressant. Ça pourrait le faire aussi Concede. Là, on peut avoir des plays alternatifs. Maintenant qu'on sait qu'à droite, on a gagné. Alors, on n'a pas gagné s'il si joue Doom. Je pense que c'est un genre de deck qui joue Doom. Docteur Doom. Dans ce cas-là, on peut peut-être essayer de trouver des variantes. Le truc, c'est que s'il fait Doom, il va Doom à gauche. Si on fait Zola. Ouais, il est parti, vous voyez. Et là, on, prend, on a pris 4. On n'a pas joué négative, on a pris 4. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. C'est que c'est un deck qui a, il a un peu tout. Il est, il est tellement pas évident pour l'adversaire à, à juger, à jauger aussi. Ça veut rien dire. Il euh, euh, y a souvent des games comme ça, franchement. Ah, ça, c'est naze, hein. On va sûrement concede, si jamais lui, il a une vraie carte. Ouais, on va partir ici. On, prête, on perd qu'un. Bon, c'est moins 1. Alors, on peut dire, ouais, mais ça lui a buté ça à Jane. Ouais, non, en vrai, on a pris 8 autour d'avant. On a repris 8 avant. Donc, vous voyez, là, on est à plus 16. Si on considère les gros, les gros points, hein, parce que les petits moins 1, les petits moins, les petits moins 2, plus 2, globalement, ça s'équilibre. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment ne pas prendre moins 8, quoi. Mais là on a pris plus... Euh... Pour le moment on a pris plus 24 en termes de 8. Euh... Je vais attendre un tour. Donc en gros là vous imaginez en termes d'average cube. Bon j'ai pas le tracker il bug en ce moment mais... Madame Warlock. Bon après on décale un peu les plays mais je pense que c'est pas si grave. On fait Bast Warlock. On verra. terio bon ça reste des petits. Euh, intéressant. En fait on a Mister Into Jane, donc je n'ai pas envie de, vraiment de piocher, donc je pense que je vais juste faire Iron Earth. Bah peut-être à... Ouais là, au même. Ok, Storm. Ah, Storm c'est un peu chiant. que je Mister sur le Storm Un enfin, moins 1 sur le Storm, je pense que c'est pas si grave. J'ai pas, faire... pas envie de bloquer la mine de Vibranium par rapport à ma Zola. Ah, mon Iron Man Zola. Et j'avais pas envie de piocher parce que. Oh ouais, on s'en moque. Bah on s'en moque pas. Ouais. En fait on s'en semi-moque. Ouais, il snap. J'ai presque envie de faire euh, White Tiger euh, Zola. Franchement. J'ai l'impression que ça me fait gagner. Et après, avec Jane, je pioche Zola. Ah, en fait, le truc, c'est que si je fais Jane, je pioche euh, Iron Man pour 0,5. Et en fait, là, j'ai gagné. Je fais Iron Man, vous voyez Ah non, parce que j'aurais pas la place. Ah non, mais bah en vrai, je crois que c'est. En vrai, je crois que je vais même pas piocher avec ça. Quoique. Je pioche quoi Iron Man. Je crois que je vais faire White Tiger Zola. Je crois que j'ai gagné en faisant ça. Vous voyez, j'ai pas besoin. Le problème, c'est que là, je m'expose trop. Sachant que j'ai l'initiative. Et je, je, je sais qu'il va faire euh, Dardeville. Il va pas Dardeville, il va euh, euh, Professeur X. Je pense qu'il va à Professeur X donc je vais partir là-dessus. J'ai peur de ce Professeur X à droite. Donc comme ça, je prends la droite et, et il va concede. Ok. GG. Là il va partir, je pense. Euh... Donc on va juste faire euh, des points hein, genre euh... Ok Victoire Vous voyez, sans monsieur négatif Enfin si on l'a fait monsieur négatif mais sur une carte ça peut suffire aussi Vous voyez il y pas Il n'y a pas besoin Parce que c'est un jeu en 6 tours Il n'y a pas besoin de faire des, des combinaisons euh... Euh, gargantuesques pour pouvoir gagner quoi Ah le Jane qui part Magneto qui part. Bon, en soi, la Jane, c'est un peu chiant si on pioche négative, mais on peut faire des... Genre Bast aussi serait super fort, là, dans une avec une main comme ça. Pas mal, Bast. Je le fais maintenant. C'est un peu bizarre de le faire maintenant, mais... Je crois que je vais le faire maintenant. Ok Mister oh, Ça me va hein Ça me va ça me va hein oh, On peut snapper même peut-être J'aurais dû snapper peut-être avant euh, Ok je crois qu'on va mettre le bishop à droite Il sera quand même assez gros A moins qu'on fasse notre truc avec Zola Ouais ça marcherait pas Là, je vais piocher en vrai Genre hein. euh, à gauche je fais Iron Man Warlock. à toi de jouer. Ou en vrai, ça, ça coûte. Ça coûte 5. quoi, quoi que J'ai envie d'utiliser les manas. Donc je fais Iron Man Warlock à gauche. Comme ça je suis sûr de piocher. Je suis Iron Man. Ok. Pas dégueu. Bon le problème c'est qu'on peut plus. Ah non la Jane a été défaussée. C'est lock. C'est le dernier tour. Euh, on a Zola à droite Qui est pas mal du tout Ça marche comment Alors, si je fais Bishop ah, Je peux pas mettre les deux Donc je vais juste Zola à droite ah, Après c'est que 6 points vous allez me dire C'est 6 points pour 0 Je sais pas trop c'est pas évident ici Je crois que la Zola est pas si strong Peut-être je fais ça Dans ce cas-là, je fais d'abord shop au mid Zola Iron Earth euh, J'ai pas Silver C'est ça hein. euh, Je sais pas trop ce qui va me manquer Mais j'ai l'impression qu'il va faire un truc avec Ella. Alors, il va défausser sa main et ça va ramener des monstres et j'ai envie de voir, hein, je veux pas concede quand con, tu n'as pas l'info comme ça concede. Surtout que c'est bon mais là c'est 2 pour 4. Donc c'est un peu de points quand même. Ouais c'est ça, c'est un deck et là. Ah non Mister, ah non Mister. Oh, vamos Vous voyez on lui a pas défaussé ses tons pour le moment. Ouais. Ouais et là mais qui ramène Mister négative. Magneto, ça change rien. Et je pense que j'ai gagné. Bishop. Et il y a Mister négatif qui fait moins 1, plus 1 et on gagne à l'écart à gauche. Non on gagne même au centre. Parce que ça n'a pas proc sur le bishop, vous voyez. Donc là, on a gagné parce qu'on lui a donné un Mr. négatif. Vous voyez, on a, pris, on a pris 4 points ici. Vous voyez, ça gagne, hein, franchement. Ça faisait peur un peu au début de session parce que les 4 premières games, même si, vous voyez, on n'a pas trop perdu. Après, voilà, c'est euh, tout l'intérêt aussi de jouer en snap agressive ou de snapper dès que vous avez négative Déjà parce que vous considérez que votre deck est fort. Euh... Okay. Et ça vous permet vraiment de... De, de, de minimiser clairement les pertes sur les, les 1 et les 2. Quoi. Vous jouez que en 4 et 8 et 1 et 2 ça change rien pour vous. Ok. Je vais Jubilee à gauche. Je pense pas qu'il aille à gauche. Et Adam Warlock. L'idée c'est vraiment d'avoir le Mister Negative ou alors de piocher pour le Mister Negative T4. Puis là on snap. Sinon on part. Là aussi euh, leader. Leader Magneto waouh. Pas mal. Hein. On peut partir au pire, Zola sur du. Ah c'est pas mal en vrai. Très intéressant. Bast qui est plutôt chouette. Et White Tiger qui est. Eh hey, elle est intéressante cette partie. On a un sacré tour d'eux là. On pioche pas avec le warlock. De toute façon il décède. Et lui il pioche par contre. Ça c'est un peu chiant. L'île de Muir L'île de la Muerte Et quoi Iron Earth droite Je vais pas snap parce que c'est un peu chaud quand même Je vais pas snap parce que c'est un peu chaud Mais Je même... pense que je suis devant Le Mister à gauche Un peu de chance il décède Ok ok c'est intéressant cette partie, Je suis vraiment, j'ai beaucoup d'avance au centre, j'ai pas mal de retard à gauche mais à gauche il faut considérer qu'il est un peu bloqué. Hein. Il a Warlock Jubilee après il pioche des cartes, ça c'est toujours un peu chiant. Le leader était cool, hein. le leader pour lui était vraiment cool. Et je vais pas snapper parce que je suis pas ultra serein. Vraiment la stratégie du snap elle est hyper importante avec ce deck. White Queen il m'a volé un Silver ou un Bishop. Okay, on a l'Iron Man, faut pas qu'il meure À moins qu'on considère qu'au centre on a toujours gagné Dans ce cas là je fais Iron Man à droite Dans ce cas là je fais un play genre Bishop ici Keylock à gauche En fait je pense qu'il va essayer de se battre à droite, en espérant qu'il essaye pas de se battre au mid. Non c'est chiant. Là je prends le risque, de toute façon c'est 1 pour 2 donc je prends un peu de risque, mais enfin non je prends pas de risque pour le coup. Et c'est vrai que j'avais un play aussi où je pouvais, ah il essaye de se battre au mid, leech. Enfin, ça changerait, mon hein. Iron Man il a 5 de puissance. Hein. Il a pas son effet, c'est vrai que j'aurais pu jouer à Iron Man pour éviter leech. Leech est joué un peu en ce moment. Ouais, bon bah écoutez, my bad, hein, je perds, je perds, euh, perds là, je perds sur moi, je perds deux, à... peut-être faut jouer Iron Man en me disant, ah ben ouais, le truc c'est que je veux garder la surprise de l'Iron Man, mais en même temps, vous voyez, on garde... en prenant cette surprise, bah finalement je m'expose à des cartes comme ça, alors elles ne sont pas tant jouées que ça, mais elles sont un petit peu jouées quand même, donc là c'est quand même une erreur de ma part, même si on peut se dire, mais non Fichou, là dans ce cas-là, faut pas être résultat oriented t'as pris Leech, qui est une carte très rare, donc... T'as eu raison de faire ça. Alors, c'est un c'est un argument qui s'entend et c'est un argument qui est théoriquement bon. De se dire, sur un play comme ça, avec une carte rare. Sauf que, même si t'enlèves ce qu'il fait, pense qu'il faut quand même jouer cet Iron Man. Le problème, c'est que ça te lui donne trop l'info qu'à droite, qu'au milieu, euh, vous voyez. Bah, je sais pas. C'est pas évident, en vrai. Ah, je sais pas. J'ai l'impression si je l'ai gardé, en fait, c'est parce que je considère que c'est bon de le garder. Vous voyez, c'est ça aussi qui est intéressant. Et que si je le garde, je me dis que c'est que je dois le garder. Donc je peux pas trop... Oh, ça c'est bien. On ouais, a un player, déjà. Je peux pas trop m'en vouloir non plus. Ouais. Je peux pas trop m'en vouloir par rapport à ça. Par rapport au fait que je fais un play en fonction d'une décision que j'ai prise à un certain moment. Donc après, si tu rajoutes des cartes je ne connaissais pas bah forcément la décision il sera différente mais je quand je considère mon, ma décision c'est pas que par rapport aux cartes que j'ai en main c'est par rapport à la range perçue sensible quoi sensiblement voyez oui. je vais à droite ou à, à gauche à gauche je pense à droite Bon, le moins 1 est sur Iron Man, il pique. moins hein. 2 sur négative, il pique. Mais bon, ça pique aussi. Je vais être Jubilee maintenant. Je veux garder Iron Man Zola au centre. Il faudrait juste que je mette un monstre quand même à droite. Ça pourrait Bast, ok. Alors si ça ramène Bast, c'est bien. Silver. Ah, il boost Bishop, il a 3 de puissance, il est pas inexistant. Peut-être qu'il va falloir se battre au mid vu qu'il a un Iron Man à droite. On a sa fameuse Bast sur Iron Man, sur plein de choses. On a un deck qui coûte pas cher, je pense qu'on peut juste Bast. Le problème, c'est qu'à droite, on va sûrement perdre. J'abandonne à droite, je fais Bast à droite. de 5. Je vais faire l'inverse, hein. je fais ça et ça. Non, je vais le garder... Euh, si, autant le jouer. On va faire ça. Ouais, à droite, on va pas essayer de se battre. Ok. Voilà. Intéressant. C'est assez intéressant, on peut faire genre... Là si on fait ça on gagne à gauche. Ah, c'est vraiment pas évident comme spot. J'ai l'impression qu'il faut faire ça. Si je mange la 3-3, j'ai 7 au centre. Je pense qu'il va faire vision. Il va essayer de gagner à, à gauche. De toute façon, on joue 2 pour 4. Je pense que c'est ce play qu'il faut réaliser. Ou bon, alors on essaye de. Ouais, manger Iron Man, ça sert à rien. Ça va pas à droite. On a abandonné à droite. On avait trop de retard, je pense. Avec cet Iron Man et cette Queen, avec les moins qu'on avait. Alors, on aurait pu essayer de se battre à droite, mais j'ai pas voulu. Je pense bon, que c'est une bonne nouvelle, là. chang -Chi. Euh. Ouais c'est bon on devrait, on devrait gagner je pense Ah non et tue notre Bast Ah non et tue Bast On gagne à gauche Non je pense pas Ah je pense pas On a hein, des points hein. Ah quoi que je suis oh, non non On est limite hein, mais on est pas très loin Ouais on est pas très loin à gauche Bah c'est le Bast en fait Si, si il nous mange Bast c'est bon à gauche après, le, ouais, le, le Killmonger, tu bastes. Bon, on a pris les 4. On, on a accepté de, prendre, de perdre les 4 ici. Mais je pense que ça a du sens. On a une vraie probabilité de gagner. Hein. On, est, on est sur un 40-50%. Je pense on est un peu derrière, mais pas tant que ça. L'avantage sur ce jeu, c'est même quand tu considères que tu es derrière, tu t'as toujours... en fait, jamais 0% de chance de perdre. Enfin, très peu. Donc là, on va snap, hein, vu qu'on a Mister. J'aurais dû d'ailleurs... Euh peut-être que je le fasse à chaque session Genre Même si, comme ça, ça permet d'avoir de, des, des petites idées juste pour calculer le win rate Et l'average cube sur une heure Vous voyez, bon ça, ça C'est pas très important Mais ça n'empêche que Green Goblin Ouais c'est un peu chiant Green Goblin Pas si grave hein mais Ça. La Zola elle va être euh, un peu bizarre mais après Zola si ça vaille sur Iron Earth c'est bien aussi. Là j'essaye de mettre les trucs intéressants au mid. Heure à gauche. À gauche, on en prend du, du sacré malus. Hein. Et là, ça vient pour nous, ça. Alors après, lui, il peut avoir... Euh, la Captain Marvel dans son deck contrôle. Il peut avoir le Docteur Doom. Il y a des trucs qui peuvent nous, nous poser problème. Mais ouais, bref, ça, ça, je ferai... c'est de faire ça sur la prochaine vidéo. Juste mettre le win raid, genre refresh, Enfin, euh, enlever le tracker et le remettre juste pour... Mais bon, en ce moment, il bug. Je vais essayer de bug, quand même de, de, de, de voir ce qu'il... Ah ça c'est chiant. Ce qu'il a comme, comme souci. Je pense que je fais de Jubilee ici. Ça me bloque. Un peu chiant. Juste Iron Man à gauche. Non, je pense qu'il fait Jubilee maintenant en espérant avoir Zola. Okay. Beast, Beast, ah, Beast sur Iron Man ça c'est strong, ça c'est ce qu'il fallait, il y avait Beast, c'est vrai. On a la Zola, yep yep yep, euh, donc on va Iron Man ici, ou alors on fait d'abord euh, Zola into euh, Iron Man comme ça on est sûr de gagner à gauche. À droite, euh, si y a droite Mister... si on mange Mister Négatif on a perdu, si on mange Green Goblin on lui donne euh, un Green Goblin moins 1, ça c'est important aussi à, no à noter. De toute façon, est-ce qu'on a vraiment le choix Oui, c'est ça. Hein. Let's go. Hein. Enfin, J'ai fait Iron Man après, ouais. Ouais, ouais, parce qu'on veut gagner à gauche. Leader. J'ai son Enchantress. On a gagné. Hein. Ah non, on, a... On, a gagné... On, gagne au... on gagne au centre. Ah non, on gagne pas au centre. Ah merde, il a Iron Man, on mange négatif. Bon, de toute façon, on mangeait négative, donc pas de regret. No regret. Je suis Iron Man. Ouais, oh, le fameux leader. Vous voyez, on peut perdre sur leader à la fin. Leader dans ce spot parce qu'on fait pas mal de points. Euh, il tue enchanteresse, mais si tu autre chose, c'est un peu la même limonade. Après dans l'ordering, peut-être que s'il mange Iron Man. Ouais, c'est. Je fais une petite dernière. Mais. Bon, leader, on sait que c'est une carte chiante, on avait un spot qui était intéressant. Ce lieu peut nous poser problème, mais en même temps, il nous va bien. Bon, rien à dire. Rien à dire. Vous voyez, un... je trouve que la vidéo, elle est intéressante. Les games que l'on fait sont intéressantes parce qu'on a fait des games où on a gagné 100 négatives. On a fait des games où on a eu négatives... Il n'y a eu qu'une game où on a eu négatives Jane, mais c'est ça aussi l'idée. C'est pas de se dire, bah ce deck-là de toute façon, euh, il peut gagner que si on a négatif Jane. Sinon, euh, c'est nul. Vous voyez, on, on a vraiment un deck qui gagne de plein de façons différentes. Alors évidemment, euh, quand on a négatif, on a pratiquement 100% de chance de gagner, mais on peut quand même perdre. Et quand on a... En fait, quand on a négatif seul, on a bien 80% de chance de gagner. Quand on a négatif Jane, on a 100%. Ok, doki. Okay. Et là, c'est cool avec Bass, hein. Vous voyez, parce qu'on fait des points. On fait des points de tempo. Et en même temps, on a. Bon, on a un effet juste dingue, quoi. Oh là là, j'allais dire, est-ce que je vais arriver à faire. Ah non, c'est pas vraiment la sortie parfaite. Parce qu'en vrai, on, est... on a le dot de ça. Donc ça marche même pas. Vous voyez, on est un peu bloqué par le lieu ici. Mais bon, je pense qu'on est quand même pas mal. On peut perdre, après. Faut voir. On peut perdre. Du baby ah, elle coûtera pas cher. Autant faire Iron Earth. Ici. Hein, au centre. Je pioche Zola, c'est bien Zola sur Iron Earth quand même. A voir ce que ça va.. Ouais. Ok. On a la psyloc. Donc on va faire euh on va sûrement faire White Tiger, Jubilee. Après, il y a Silver qui fait beaucoup de points. J'ai 3-3. Jubilee à droite. Ouais, bon, il part. Il part, c'est trop... En fait, il sait pas. C'est ça le truc, c'est que Mister Négatif. Tu sais que l'adversaire, il a des trucs de fou à faire. Toi, tu sais pas. quelle que soit ta sortie, hein, là, il fait une sortie un peu bizarre. Je... C'est super bizarre ce qu'il nous a proposé. Moi, je fais une dernière, je suis un gourmand, mais... Mais même s'il fait une bonne sortie Peut-être à le... Et surtout que moi je joue en 8 quand j'ai un mystère négatif Donc ça aussi c'est con mais ça va rajouter un, un, un impact Est-ce qu'on attend ah, Non je pense pas Moi ça va vraiment réagi, ré, euh, rajouter un impact Parce que là, ça, il va se dire Attends mais là si je perds je perds 8 J'ai une vraie chance de perdre parce que je sais pas ce qu'il a en main En plus je peux même pas essayer de me dire s'il y a ça, il y a ça, il y a ça Alors si t'as leader tu peux Quand t'as leader t'es quand même confiant Donc tu restes mais si t'as pas leader, euh, et tous les decks n'ont pas de leader, hein. Enfin, leader c'est pas une carte qui est forte dans tous les decks. Hein. Dans certains decks c'est pas une bonne carte. Hein. Mojo Mojo Oh non On avait le Mister Why why why why why why Oh non On avait le Mister. Quelle cruauté ah là là Bah ouais, bah ouais Ah là là Ok. Oh, je sais pas s'il part sur le snap, mais... Putain, on va s'arrêter là, les petits loups. Une heure de vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées. Et encore une fois, si vous n'avez vraiment foncé... Ça, c'est vraiment peut-être la chose la plus importante à retenir de la vidéo. C'est que si vous n'avez pas beaucoup de cartes du deck. Si vous avez que Mister Négative, faites quand même le deck. Votre winrate, ce n'est pas incroyable, mais vous allez quand même gagner de la cote parce que ce deck-là reste quand même très fort. Après, voilà, essayez de mettre des trucs qui coûtent euh, qui coûtent, euh, un peu de mana et qui ont zéro euh, de puissance. Donc après, il y a d'autres choses. Ou alors, euh, comme je vous ai dit, des trucs qui peuvent avoir euh, 5 de, de, de coût et 3 ou 2 de puissance, des trucs comme ça faites votre tambouille mais après voilà si vous avez beaucoup de cartes du jeu et que vous avez la possibilité de monter ce deck là silver à la place vous enlevez silver vous mettez un autre truc hein, parce qu'il est dans le season pass mais vous avez vraiment une liste qui est viable optimisée. vraiment j'ai sans exagérer j'ai passé plus de 10 heures plus de clairement plus de 10 heures à travailler ce deck là et euh, je dirais pas que c'est un des mais je dirais pas que c'est le meilleur deck que j'ai Mais c'est dans les trois meilleurs je peux pas dire que c'est le meilleur deck mais euh, c'est clairement dans, dans les trois euh, meilleurs decks que j'ai à l'heure actuelle dans ma collection, et j'ai pratiquement toute la collection en tout cas pour le 3, donc pas énorme bref, sur ce, merci à tous je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt, ciao ciao tout le monde